Leur approche. Nos forces prendront bientôt contrôle de l'anneau. Dans quelques heures, nous en aurons le contrôle. L'humanité brûlera. Leur insolente défiance ne sera plus qu'un souvenir. Plus de prophètes, plus de mensonges. Nous sommes unis et frères jusque dans la mort. Nous sommes les parias. Atriox recherche de nouveaux lieutenants. Démarquez-vous Détruisez Gardez intact le terminal coûte que coûte Prouvez à Atriox qu'il a eu raison de vous faire confiance Et devenez le meilleur